Ce régime républicain fragile est renversé par un coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851. En effet, la constitution ne lui permettait pas d'être élu une deuxième fois. Napoléon III, proclamé empereur en 1852, met en place un régime autoritaire. Les libertés fondamentales sont bafouées et les opposants au régime comme Victor Hugo doivent s'exiler. L'empereur partage un peu de son pouvoir avec une assemblée élue. Le suffrage universel est de nouveau élargi mais le pouvoir se sert du vote pour se légitimer en utilisant les plébiscites et pour faire élire des candidats désignés on parle de candidature officielle. L'opposition à ce régime autoritaire ne cesse de grandir. Des exilés républicains comme Victor Hugo accentuent leurs critiques et appellent à la révolte. Les étudiants organisent des manifestations et souhaitent l'avènement d'une république. Le second empire se termine en 1870 avec la défaite contre l'Allemagne. On assiste alors à l'avènement de la Troisième République.